Ah, donc Bonjour à tous, Bon merci Julien pour la présentation, euh, Donc je vais me représenter quand même. Euh, Julien Lafourcade, je suis développeur depuis près de 10 ans euh, au sein de l'association Cocktail, et euh, depuis quelques années je suis chargé de la mise en place euh, des bonnes pratiques DevOps euh, au sein des équipes euh, et au sein de l'association en général, euh, je gère la partie euh, plateforme d'intégration continue, et à ce titre, je vais aussi parler de la conteneurisation du PGI Cocktail, puisque c'est un sujet qui nous intéresse. Un petit sondage pour commencer. Qui a déjà entendu parler de la conteneurisation Ok, c'est pas mal. Qui a déjà joué un petit peu avec les outils autour de la conteneurisation, Docker, tout ça ah, Ça se réduit, ok. Qui a mis en production des applications conteneurisées Oh, il y en a, cool. Super. Euh, donc pendant les 20 et quelques prochaines minutes, je vais voilà, vous présenter ce que c'est que la conteneurisation, les grands principes vraiment sans rentrer dans les détails techniques et puis euh, surtout euh, on va voir ensemble quels sont les potentiels bénéfices euh, pour l'association euh, Cocktail et pour les établissements qui déploient nos solutions. Donc on ne va pas représenter l'association Cocktail, c'est deux notoriété publiques. je pense que tout le monde sait ce qu'on fait. Euh, un petit, euh, petit élément numérique pour la suite, l'association Cocktail développe donc des outils, euh, des modules fonctionnels sur les sphères référentielles euh, GFC, GRH, scolarité, recherche, euh, donc environ une quarantaine de modules qui vont graviter autour d'une base de données euh, unique, voilà, et donc chaque module va piocher ses euh, données dans cette base. Euh, si on fait un petit historique technique, donc bon, on remonte aux alentours de 1997. Donc vu le nombre de strates, ça ressemble plutôt à de l'archéologie. Euh, mais euh, voilà, en 1997, euh, on démarre. Enfin non, j'étais pas là. J'étais, si j'étais né quand même, on démarre avec les premières briques, euh, les premières briques X, euh, qui sont des applications écrites en Objectif C. Euh, voilà, applications qui, pour certaines, sont encore en activité aujourd'hui dans certains établissements. En 2001, le socle technique euh, WebObjects passe euh, vers Java, donc euh, bah, la solution cocktail migre vers Java. À ce moment-là, on voit apparaître euh, des applications Web et puis des applications Java, client lourd, swing, JNLP. En 2008, euh, WebObjects est déjà plus ou moins abandonné par Apple, mais il y a une communauté open source qui s'est montée autour de ce projet et euh, cette communauté open source met à disposition de nouveaux outils, ce qui nous permet d'inclure des, des fonctionnalités un peu plus dynamiques pardon, dans nos applications web. En 2013, on a acté qu'il fallait sortir de WebObjects, euh, mais on ne peut pas se faire une sortie euh, one-shot, donc on a décidé de remplacer Certaines parties euh, du framework, euh, la persistance notamment pour aller taper dans la base de données, et puis d'entamer une décorrélation entre le front-end donc l'interface et le back-end le côté serveur euh, avec de l'Angular et puis des API REST. En 2017, plus radical, on est en sortie complète de WebObjects et euh, ben là on est euh, on est sur une nouvelle stack technique Spring Boot, enfin Spring, Tomcat, plus récemment Kafka. Pour ce qui est des technologies de containerisation, on a à s'intéresser aux alentours de 2015, donc assez tôt après la sortie de, de Docker, notamment. Et puis voilà, donc maintenant je vais tenter de vous expliquer brièvement ce que c'est que la conteneurisation, et qui dit conteneurisation dit conteneur. Donc avant tout, on va dire ce que ça n'est pas un conteneur, un conteneur ça n'est pas une machine virtuelle. Voilà, il y a encore pas mal de gens euh, qui font la, la confusion. Voilà, les, les technologies de virtualisation aujourd'hui elles sont matures, mais voilà, pour booter euh, une application, il faut booter un OS, et voilà, c'est un petit peu plus coûteux. Euh, les conteneurs nous permettent de profiter malgré tout d'un contexte d'exécution cloisonné. Voilà, Un conteneur c'est euh, un endroit sur le système sur lequel un ou plusieurs processus vont s'exécuter, donc s'ils tournent tous dans le même conteneur, ils vont se voir les uns les autres, mais par contre ils ne vont pas avoir connaissance du monde extérieur. Comment on instancier un conteneur En fait, on va l'instancier à partir d'une image, une sorte de modèle, une grosse archive, qui contient tout le matériel, les binaires, les fichiers de configuration voilà, nécessaires au bon fonctionnement des processus. Un principe fondamental, c'est qu'une image, elle est immutable, donc une fois que vous l'avez construite, si vous voulez la modifier, vous reconstruisez une nouvelle image à partir de cette image. Ce qui m'amène à dire que les images, elles sont constituées de couches et que ces couches, elles sont mutualisables entre différentes images, ce qui va nous permettre de gagner de la place sur le disque, sur les transferts réseau, donc c'est plutôt assez pratique. Donc un conteneur, pour donner une définition qui, qui m'est personnelle, je considère que c'est une unité standardisée, manageable, indépendamment de la technologie sous-jacente. Et ce indépendamment de la technologie sous-jacente, il est particulièrement important vous allez voir pourquoi. Donc les technologies de conteneurisation, ce n'est pas quelque chose de franchement nouveau. Le principe d'isolation des ressources, il existe depuis des décennies dans les systèmes Unix et Linux. Pour citer un exemple, je route. Mais à partir de 2013, il y a une start-up de la Silicon Valley qui a été fondée par un petit français, Docker, qui a vraiment remis au goût du jour ces technologies de conteneurisation. Euh, voilà, il a sorti euh, tout un tas d'outillages qui, euh, qui permettent de, de rendre l'instanciation des conteneurs beaucoup plus facile. Et à partir de là, ça a explosé. Voilà, c'est vraiment le, c'était ce que le monde de l'IT attendait visiblement. Et, euh, et voilà, tout l'écosystème a connu une croissance vraiment exponentielle depuis. Donc, avant de vous parler des bénéfices, euh, je vais vous parler des difficultés euh, qu'on rencontre de, déjà depuis des quelques années et qui probablement vont s'intensifier à l'avenir. Alors les applications legacy chez Cocktail, elles sont légion. Alors, je ne vais pas faire de provocation, mais vous pouvez considérer que tout ce qui est avant 2017 euh, dans, mon, dans ma frise chronologique, nous, on considère que c'est des applications legacy. Pourquoi Un ben, simple exemple euh, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de vous dire que les applications basées sur WebObject vont pouvoir tourner avec une version Java supérieure à la version 8. Donc, après, on a deux choix soit on reste bloqué en version 8, à du temps éternel. Soit euh, on multiplie les versions de Java, euh, parce qu'il n'y a pas de raison de bloquer les nouveaux modules qui eux sont compatibles et qui peuvent profiter des nouvelles fonctionnalités. Surtout Oracle accélère maintenant le, la, la, la, le cadencement des releases de Java. Voilà. Donc ça c'est un premier constat. Le deuxième, ce n'est pas, pas vraiment une difficulté, mais, euh, mais en tout cas c'est un constat, nous on n'exploite pas la solution Cocktail. Nous on est éditeur de logiciels. on fournit des briques que les établissements, quelle que soit leur taille, vont instancier. Alors si, bien sûr, en interne à cocktail, on a des plateformes de recettes, donc on exploite un peu d'ailleurs de la même manière que la très bonne présentation précédente. Euh, voilà, donc pour nous, c'est vraiment un, un défi, parce que dès qu'on veut rénover la stack technique, ben, il faut qu'on soit capable d'envoyer quelque chose à nos 90 établissements que tout le monde va pouvoir absorber. Les moyens ne sont pas identiques. Il y a des grosses universités avec des gros services informatiques, et on a aussi des tout petits établissements qui sont, euh, voilà, qui, qui sont un, deux dans les DSI, et voilà, ils ont autre chose à faire que de s'occuper des, des lubies techniques de cocktail. Donc tout ça, euh, l'introduction d'une hétérogénéité, euh, ça doit être vraiment mesuré à chaque décision, et ça, ça peut être un frein à l'innovation pour nous. Bon, notre première approche, euh, aux alentours de 2015, euh, bah, la photo résume bien ce qui s'est passé. Euh, voilà, ça s'est un peu cassé la figure. Bon, grosso modo, on a tenté de prendre nos outils, à l'époque on n'avait qu'une seule typologie d'application, WebObjects, on n'a pas encore passé euh, le cap de, de 2017, et, euh, et du coup on a tenté en fait de prendre nos outils euh, de gestion de WebObjects, de les mettre dans un conteneur, puis de faire une image avec ça. Bon, bah, du coup, on se retrouve avec une image, euh, avec les outils pour gérer les applications, mais sans aucune application à l'intérieur. Donc, si on envoie ça aux établissements, il y avait une nécessité pour les établissements de gérer le contenu euh, du conteneur instancié, et ça, c'est contradictoire avec euh, la bonne pratique d'immutabilité que j'ai cité précédemment. Voilà, quand on envoie une image, après, oui, voilà, on instancie des conteneurs, mais on n'y touche plus. Il y a des moyens d'injecter de, des configurations, mais on touche plus au contenu de l'image. Donc, voilà, on, est, on a été confronté sur cette approche avec la difficulté d'obtenir un ensemble de briques homogènes. Donc, fort de cette expérience, on a trouvé euh, notre unité. Euh, notre, voilà. Et notre unité, c'est quoi ben, C'est en fait chaque module, chaque application, on va l'encapsuler, la, la packager indépendamment, euh, les unes, indépendamment les unes des autres dans une image de conteneur. Donc ça, ça nous donne un livrable standard. Dans cette image, on va y mettre euh, l'application, bien sûr, les binaires, mais aussi toutes les dépendances, le runtime Java et tout, aussi tout ce, tous les éléments système dont a besoin le runtime Java pour, pour tourner. En plus de, du, matériel, euh, du matériel binaire ou de configuration, dans ces images, on va y trouver des métadonnées. Voilà, il euh, y a un fichier JSON qui, qui est quelque part dans l'image. Et parmi ces métadonnées, il y en a une qui est particulièrement intéressante. Euh, elle dit comment euh, l'application va pouvoir démarrer. Donc en plus de livrer le matériel, euh, on livre le mode d'emploi. Et en fait, ce mode d'emploi, euh, les établissements, potentiellement, ils n'ont même pas besoin de le connaître. Pour eux, on leur envoie une image. Et euh, ben, en fait, avec un, un runtime de conteneur, ils lancent cette image. Ça lance un conteneur et du coup, le binaire va se lancer. Bah, voilà de manière automatique, selon le mode d'emploi. Voilà, donc, ce, cette notion d'encapsulation dans une unité standard, elle est vraiment importante. Maintenant, comment on fait de la prod euh, Pour faire de la prod, euh, bah, on ne va pas juste euh, installer Docker sur un serveur et puis lancer des conteneurs comme ça. On a besoin d'une orchestration. L'écosystème des technologies de conteneurisation a vu émerger euh, un ensemble de technologies qu'on appelle des orchestrateurs, que moi j'aime bien appeler les compagnons des conteneurs en production. L'orchestrateur, il ne va pas seulement s'occuper euh, de lancer le conteneur, il va gérer tout son cycle de vie. On a dit tout à l'heure qu'à l'intérieur du conteneur, c'était des processus qui tournaient, un processus pour une raison X ou Y qui peut se planter. Donc, quand il se plante, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne le conteneur et qui le relance. En plus de, de gérer ce cycle de vie, on va pouvoir formaliser un contrat euh, qu'on va passer avec l'orchestrateur. En Grosso modo, on va dire à l'orchestrateur moi, je veux faire tourner tel ou tel service, on va formaliser ça dans les mêmes fichiers YAML dont on parlait tout à l'heure. Enfin, pas les mêmes, mais en tout cas le même type de fichier. On va dire, voilà, c'est tel service, c'est telle version de l'application. On va donner ça à l'orchestrateur, et lui, il va se débrouiller. Et voilà, il, va instancier, il va instancier des contenants à partir de l'aspect qu'on lui aura donné. Donc là, on entre vraiment dans une démarche d'automatisation, et même un peu plus loin, on a les premières notions d'infrastructure as code. Donc euh, voilà, on va pouvoir stocker ça dans un GitLab. Je rebondis un petit peu avec la, la présentation de tout à l'heure. Donc le, le, le même genre de, de techno. Il y a un autre aspect intéressant de l'orchestration, de ça va être la clusterisation. Euh, voilà, on peut monter une grosse machine avec 64 gigas de RAM, il met 8 processeurs, mais au bout d'un moment, euh, le nombre de conteneurs, euh, la, la demande en ressources, va exploser les capacités de la machine. Donc avec un cluster, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut scaler horizontalement. On prend une, on, on, on met une première machine, et puis quand ça commence à être plein, on peut euh, rajouter une deuxième, une troisième, n machines. Il y a des, les plus gros clusters font tourner, euh, je pense, dans le monde, plus de 2000 machines. Donc euh, voilà, si qu'on y arrive, en un peu de temps. Tout ça, ça nous permet quoi Ça nous permet réplication, haute euh, disponibilité. Euh, voilà, On va dire à l'orchestrateur, dans notre contrat, ben, qu'on veut faire tourner 2, 3, 4 instances du service, et puis lui, ben, il va répartir ça de manière euh, intelligente. Euh, sur les différentes machines du cluster. Ça nous amène aussi la tolérance aux pan. Voilà, S'il y a une machine du cluster qui tombe, l'orchestrateur, bah, lui, savait ce a tu Immédiatement, il va détecter que la machine ne répond plus. Il va euh, prendre les conteneurs qui tournaient et les rescheduler sur des machines qui tournent, à condition qu'il reste de la place. Aujourd'hui, les orchestrateurs les plus populaires, il hein, bah, y a celui qui est fourni par Docker, euh, Swarm, et puis bah, celui, le grand gagnant de ces dernières années, Kubernetes. On va détailler... Euh, un petit peu, un petit peu après. Euh, pour aller jusqu'au bout de la démarche, il faut profiter de l'orchestration native. Ça, ça veut dire quoi euh, bah Avant, on avait euh, notre outillage autour de WebObject, On peut considérer que c'est une forme d'orchestrateur. Après tout, cet outillage, il nous permettait de lancer des applications, de les éteindre, même de manière euh, automatique. Euh, après 2017, on est passé à Tomcat, on peut aussi considérer que c'est un orchestrateur dédié aux applications euh, Servlets. Voilà, donc ça c'est des orchestrateurs qui sont propres à chaque technologie. Maintenant, il faut franchir le cap et euh, utiliser un orchestrateur de conteneur. Donc, ça fait passer le nombre d'orchestrateurs de N à 1, ce qui est plutôt intéressant. Et puis du coup, bah, ce qui était hétérogène euh, devient homogène. Voilà, puisqu'on ne gère plus qu'un seul orchestrateur. Ça va nous permettre aussi d'optimiser la répartition euh, des conteneurs selon les, les besoins de chaque application. Vous pouvez, dans votre cluster, labelliser... Euh, certains nœuds en disant qu'il bah, y a des SSD dessus ou qu'il y a des cartes graphiques. Et puis au moment où vous allez passer le contrat avec l'orchestrateur, vous allez dire « moi j'ai besoin de disques rapides euh, » ou alors euh, « je fais du calcul GPU, bon, je ne fais pas de calcul GPU à cocktail, mais, mais imaginons, euh, voilà j'ai besoin de, de ressources GPU, donc mets-moi le conteneur sur une, carte, sur une machine où il y a une carte graphique. » voilà y en a évidemment. Euh... Un des principes qu'on va s'astreindre à respecter dans notre démarche à cocktail, c'est de rester le plus agnostique possible à la technologie de containerisation sous-jacente. Euh, voilà, Comme je l'ai dit, on a des établissements de petite taille, de plus grande taille, qui feront probablement pas les mêmes choix, en espérant qu'ils fassent des choix de containerisation, mais ils feront probablement pas les mêmes choix des mêmes technologies. Euh, si on prend les orchestrateurs que j'ai cités tout à l'heure, on a Docker Swarm, euh, qui est très simple à administrer. Voilà, ça se monte en une demi-heure, vous montez un cluster, mais vraiment sans aucun effort. Euh, par contre, bah, les, le, le scope des fonctionnalités il est beaucoup moins large euh, qu'avec Kubernetes. Par contre, Kubernetes, euh, voilà, voilà, il faut, plus, euh, faut être un peu plus euh, compétent pour monter un cluster, même si ça a tendance à s'améliorer. Donc pour nous, les livrables ils doivent rester génériques euh, pour couvrir un maximum d'architecture. Présente, euh, voilà, avec ces deux orchestrateurs, et puis qui sait ce qui pourra sortir demain dans, dans un écosystème euh, en mouvance euh, voilà, continue. Donc, il y a des, des standards qui sont portés par l'Open Container Initiative, qui est une, euh, une branche de la Fondation Linux, voilà, qui définit un standard pour les images. Moi, si vous utilisez Docker, vous êtes en plein dans le standard hein, pour, pour construire vos images, et puis un standard de, de runtime pour exécuter les conteneurs. Bon. Maintenant euh, qu'on a bien expliqué tout ça, quels sont les bénéfices pour les établissements On a commencé à les toucher un peu, un peu du doigt. Euh, en premier, c'est la, euh, la, la, la réduction de la surface d'adhérence à cocktail. Voilà, en diminuant le nombre, en encapsulant les technologies dans des conteneurs, en, en diminuant le nombre d'orchestrateurs, donc en diminuant la, la typologie délivrable, ben on, voilà, on, on réduit la surface d'adhérence à cocktail. Pour nous, côté cocktail, ça va nous offrir plus de flexibilité dans nos stratégies de rénovation. Voilà. Euh, si on veut changer un framework, si demain on choisit de passer, pourquoi pas, à Python, hein, parce que ça a bien le vent en poupe en ce moment, on, voilà. si tous nos établissements sont sur une infrastructure containerisée, ben on va packager notre appli Python dans une image de conteneur et puis euh, ben, on livrera ça, et puis les établissements, ils viendront poser ça dans leur cluster, et ils verront quasiment pas la différence avec une application Java. Ça nous permet aussi d'introduire, alors toujours avec parcimonie, mais de nouvelles briques d'infrastructures. Je parlais Kafka tout à l'heure. Euh, voilà, on a des réflexions à l'heure actuelle sur Elasticsearch par exemple. Euh, voilà, donc euh, ça, ça nous permet d'introduire de nouvelles briques techniques. Alors, ça nécessite potentiellement que les établissements euh, connaissent un peu comment fonctionnent ces briques techniques, il n'y a rien de magique, mais en tout cas le, le ticket d'entrée est peut-être un petit peu moins cher. Euh, top. Euh, si on se place à un niveau supérieur, ça permet aussi peut-être plus d'homogénéité entre les différents acteurs du marché. Euh, la solution PC-School a fait un choix euh, d'entrée qui est euh, du tout conteneurisé, ce qui est pour moi un bon choix. Euh, mais du coup, euh, si on a une convergence entre Cocktail et PC-School sur les technologies, euh, ça permettrait d'avoir une standardisation à une échelle, à une échelle de, de niveau supérieur. Euh, et pourquoi pas, dans un établissement, euh, un même environnement d'exécution pour les produits cocktails et la suite PCSchool. Euh, ça peut être le même cluster, ça peut être des clusters différents, mais ce qui est indéniable, c'est que les pratiques, elles seront similaires en, pour le déploiement d'une ou l'autre solution. Et si les établissements font l'effort d'aller jusqu'au bout de la démarche, euh, voilà, je sais que les établissements développent pas mal d'outils internes. Euh, bah, S'ils si containerisent leurs applications, ce qui n'est pas quelque chose pour une appli web de très compliqué, je dirais que 95%, 80, même 4, plus que ça, des applications web sont facilement conteneurisables et déployables dans un cluster, bah, elles peuvent aussi rentrer dans ce, dans ce nouveau standard. Voilà, ce qui est intéressant pour homogénéiser les pratiques euh, sur l'intégralité des briques logicielles de l'établissement. Enfin, pour, pour les établissements, l'amélioration du delivery, euh, les livraisons, voilà. Ces images, euh, elles sont standards. On peut les mettre à disposition euh, dans des dépôts centraux, euh, voilà, authentifiés ou pas. Euh, et les mécanismes de récupération de ces images sont eux aussi automatisés. Donc on peut imaginer une simplification euh, des déploiements. Euh, par exemple, si sur des nouvelles versions mineures, on fait entièrement confiance à l'éditeur, il y a des mécanismes dans les orchestrateurs de rolling updates. Voilà, l'orchestrateur, il va aller chercher la dernière version. À côté du conteneur qui est en train de tourner, il va monter un conteneur avec la nouvelle version. Il va attendre euh, que les processus qui sont à l'intérieur euh, répondent correctement. Et puis, une fois que tout répond correctement, bah, il redirige le flux réseau euh, non plus vers l'ancien conteneur, vers le nouveau. Il éteint l'ancien et voilà, le service ne s'est pas arrêté. Euh, il n'y a même potentiellement aucune intervention humaine. Et puis ça permet, on l'a vu, avec le scaling horizontal et puis la possibilité de faire de la haute disponibilité, une réactivité accrue à cocktail par exemple, on va penser à la période des inscriptions qui est relativement charnière. Ben voilà, vous dites à votre orchestrateur de monter un petit peu le nombre d'instances des applications de scolarité et du coup vous pouvez faire face à la charge. Bon, ça c'est des choses qui... Voilà, c'est des, des, des perspectives euh, de bénéfices pour les établissements. Maintenant, des choses vraiment en, en place au sein de Cocktail. Euh, nous, on a vraiment embrassé la containerisation. Tout, tout est déjà en place euh, pour plusieurs choses. On a un cluster swarm euh, qui est accessible à toutes les équipes de développement. Et donc, les équipes de développement peuvent euh, déployer euh, des environnements quand elles le souhaitent, euh, voilà, avec les applications euh, dont elles ont besoin. Pourquoi pas tester de nouvelles briques d'infrastructure Voilà, ça, ça libère vraiment euh, la créativité des équipes. Euh, Cocktail a mis en place une démarche de tests automatisés, donc vraiment des tests fonctionnels automatisés qui simulent des interactions avec les utilisateurs. Donc, qui dit test automatisé, dit euh, jouer ces tests automatisés régulièrement. Pour jouer ces tests automatisés régulièrement, l'idéal c'est d'avoir des environnements dédiés. Bon, ben, ces environnements, une fois que vous avez joué le cas de test, l'environnement, il est pollué. Bon, alors après, vous avez la possibilité de faire des scripts pour faire le ménage, mais c'est pas vraiment pratique. Donc, nous, on a fait le choix, grâce à la conteneurisation, de monter des environnements euh, éphémères. Donc, l'équipe euh, de développement en amont aura décrit euh, ben, le, voilà, comment on doit monter l'environnement dans, dans un fichier. Le, le job sur Jenkins va prendre ce fichier, monter euh, la stack complète, donc l'application, base de données, euh, les tests vont passer, peut-être que tout va bien, tout va bien aller, peut-être qu'ils vont se planter, les tests, mais ça c'est pas grave, c'est pas, pas le but. Et à la fin, une fois qu'on a fini d'exécuter les tests, on jette l'environnement, et puis la prochaine fois qu'on voudra faire passer les tests, on en refera à nouveau. Et enfin, quelque chose qui est très, très apprécié des développeurs, maintenant on a automatisé la possibilité d'instancier de, de, des bases de données sur leur poste euh, dans, dans des, des, une architecture containerisée. Donc ils ont Docker, ils ont des outils d'automatisation, on sauvegarde des dumps de bases de données dans un dépôt central, et voilà, la, dé, la récupération euh, des dumps euh, se fait de manière automatique, sont restaurés, euh, c'est très rapide et, et ça c'est très apprécié des développeurs pour avoir un environnement de développement local euh, vraiment avec des, des données dessus. L'avancement des travaux, euh, ben, l'intégralité des applications cocktail euh, sont distribuables sous forme d'images de conteneurs. Donc en temps voulu, euh, on ouvrira euh, notre dépôt d'images euh, pour que les établissements puissent venir y récupérer euh, les versions d'applications. On va lancer une phase de bêta test avec certains établissements euh, courant 2019 et si tout se passe bien, bah, on espère avoir des premiers établissements en production euh, d'ici 2020-2021 en fonction de, de l'avancement la, de, de des bêta tests. Voilà, je ne vais pas, pas donner de date précise. Donc, En conclusion, pour nous, la conteneurisation, euh, c'est des enjeux très importants euh, pour l'évolutivité euh, et du coup la pérennité de la solution cocktail. Euh, aussi améliorer la productivité euh, à l'intérieur de cocktails, euh, la productivité des établissements euh, voilà, en facilitant euh, les livraisons en diminuant le temps euh, entre le moment où on a construit le livrable et le moment où il est installé dans les établissements et puis aussi la simplicité de, du processus je ne sais pas, j'ai fini merci à tous bonjour euh, Julien Donc, je travaille à Paris 8 dans le de Paris 8 euh, et j'avais juste une petite question, donc je, je, je comprends en fait, euh, puisque tu l'as explicité euh, vers la fin, sur votre projet de mettre à disposition des images, etc. Mais comme vous avez déjà fourni euh, une ou deux applications qui étaient déjà éventuellement dockerisables, comme euh, GRH personnel ou GFC euh, service, il me semble... Et que, bon, c'était pas d'actualité, mais que ça avait été posé sur le forum. Euh, quel était, enfin, quelles, sont, en fait, quelles ont été pour vous les contraintes, justement, de décider de, de mettre, je ne sais pas si c'est long ou pas, à disposition dans un temps aussi lointain des images euh, En fait, que, quelles ont été vos contraintes Parce que les, les explications ont été, bon, évidemment, un manque peut-être de suffisant de ressources. Mais euh, je, je, ça, je, je le conçois, mais au niveau de la difficulté technique, justement, de, de mettre une plateforme à disposition des établissements avec ces images, quelles ont été euh, vos réflexions et vos problématiques concrètes En fait, voilà ma, ma question. Alors, la, la plateforme, en fait, on, on l'a déjà. On a, on a un dépôt euh, multifacette voilà, dont on sert déjà en interne pour euh, nos, nos jars, pour nos, nos dumps de base de données dont je parlais tout à l'heure, pour nos images de conteneurs. Euh, les applications, Pour la plupart, euh, les applications WebObjects comme les applications de nouvelle génération sont euh, construites donc, en intégration continue, toutes, et pour la plupart, on a une étape à la fin qui construit une image de conteneur et qui va la déposer euh, dans ce dépôt central. Donc, euh, pour nous, ce n'est pas euh, vraiment il y a un problème de moyens de mettre à disposition les images, c'est d'être euh, bien sûr... Euh, que voilà, dans les établissements il y ait les billes pour les exploiter. Voilà, pas le, le frein pour l'instant il n'est pas sur la mise à disposition des images ou sur leur création. Ça on le fait déjà, on a entre guillemets euh, juste à, à vous ouvrir les accès euh, et vous pouvez faire Docker Pull d'une image de pas, grume, coriandre, enfin voilà, toutes les, les applications que vous, vous utilisez. Voilà. Oui, Paulin Chevillon du TBM, euh, je voulais juste savoir comment vous faisiez au niveau données, c'est-à-dire qu'effectivement c'est uniquement l'environnement d'exécution des applis. Est-ce qu'il y a comme projet, puisqu'il y a dans l'ère de se passer d'oracle, semble-t-il pour euh, Cocktail à terme, euh, de conteneuriser y compris la, la partie stockage alors, le, la containerisation de la partie stockage, euh, sur l'exécution, que ce soit de PostgreSQL ou, voilà, ou d'Oracle, ça pose pas de, de problème particulier. Les deux Postgre, euh, sur le hub de Docker, vous avez des images de PostgreSQL qui sont disponibles. Voilà, vous lancez... Enfin, moi, je au quotidien, c'est super pratique. Maintenant, la question euh, qui va se poser, si on veut containeriser une base de données, c'est la performance. Euh, voilà, on est dans un environnement clusterisé, enfin, idéal, enfin... Il vaut mieux être dans un environnement clusterisé pour avoir de la haute disponibilité. Euh, maintenant, euh, si vous faites ça, ça veut dire que vous sortez votre stockage euh, des nœuds du cluster, parce que si votre cluster tombe, votre orchestrateur il va vouloir remettre le postgre, donc l'exécution du postgre, sur un autre nœud, mais si les datas elles sont restées sur le nœud qui est éteint, bah, du coup ça va être difficile de faire une reprise sur euh, sur panne. Donc pour ça, ça veut dire que à côté de votre cluster de machines qui gère l'orchestration, il faut un stockage. Euh, aujourd'hui euh, on est en phase de, de test on a euh, en interne à, à cocktail un cluster safe qui nous permet de, de répondre à ce besoin le principal souci ça va être la performance voilà on ne sait pas encore euh, voilà quelles sont vraiment les performances si ça va être acceptable euh, ou pas voilà c'est plutôt une histoire de performance sinon faire tourner une base de données dans un conteneur ça c'est voilà, déjà fait